Et bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui au lac du Salagou qui est un endroit que je voulais faire en vélo depuis très longtemps et donc euh, je viens d'arriver euh, tout en haut du barrage et je vais faire le tour du lac <rire> tout simplement entre guillemets parce qu'il paraît que ça monte pas mal c'est très VTT, enfin en tout cas la trace que je me suis faite est très VTT donc bah écoutez on va voir ce que ça donne, j'espère que je ne vais pas trop en chier <rire> Alors là, je suis à peine parti, ça monte. <rire> enfin, non. J'ai commencé par descendre très très fort. Et maintenant, forcément, tout se paye quand on descend trop. fort faut remonter. Mais en tout cas, les paysages sont vraiment sympas. Les oiseaux me suivent, m'encouragent. Pour l'instant, plutôt sympa. Et alors, la question, pourquoi je fais tous mes plans à la perche bah, tout simplement parce que j'ai oublié la tâche qui permet de, de monter la GoPro sur euh, le chesty qui est la sangle thoraxique de GoPro <rire> je l'ai complètement oublié peut-être dans le sac à dos, je sais pas là je vais pas faire machine arrière pour ça ah ouais ça fait des plans ouais. ça change du chesty puis si je veux faire du chesty à la limite je me mets comme ça bonjour il ouais, y a plein de vélos hein. c'est des coins euh, très sympas pour euh, pratiquer le vélo même si ça monte, ça descend <rire> J'envoie le bout mais... C'était horrible cette montée là Je sais pas si vous la voyez derrière mais... ouais oh, putain si c'est comme ça tout du long... Hein. Je vais pas faire du moi Passage gravel J'espère que la stabilisation De la GoPro fonctionne Parce que là bah, Ouais ça, ça oh. La vue... Euh, vraiment cool la piste est vraiment cool, comme j'essayais de vous dire tout à l'heure, mais c'était dur. Sur la caillasse avec euh, la, la GoPro à la main, la montée que je viens de me taper m'a scié. Donc euh, je vais y aller mollo, hein. parce que si c'est comme ça sur tout le parcours, ça va être compliqué. Ah, la GoPro qui plante. Juste au moment où j'arrive ici. Ben voilà les hauteurs du lac du Salagou. Si c'est pas magnifique de chez magnifique, je sais pas ce qu'on appelle magnifique. Voilà, bon pour y aller, ça monte, hein. euh, <rire> mais ouais, ça vaut le coup quoi. Ouais, c'est hyper hyper caillasseux. Là, j'ai un petit moment d'accalmie, mais comme j'ai pas la chestie, donc le montage sur la poitrine, je vous, vous montre des images comme ça. En espérant pas me casser la gueule, je me suis cassé la gueule euh, le week-end dernier, déjà. Voilà, on va sur le coup. Et donc j'ai pas envie de faire une collection de... de, de bobos, là, vous voyez, j'en ai un là. J'ai pas envie d'avoir euh, l'autre bras, par exemple, vous voyez. Bon, ça équilibrerait, hein, mais non. Donc, voilà, je vous fais des images... Euh, un peu... Euh, comme je peux. Voilà. Voilà, l'image. Je pense que ça marche aussi. Hein. On n'a pas forcément toujours besoin d'être en vue super subjective, avec le guidon et tout, pour savourer euh, des paysages euh, qui valent leur pesant cacahuète cacahuètes euh, à eux seuls. J'aime bien ce revêtement. Je pense qu'il est piégeux. Là, euh, si je pile, je pense que je perds l'avant. Mais j'aime beaucoup ce revêtement. Ouais, il ah, faut pas piler là-dessus. Ah, C'est bien sableux. Bon, voilà. Euh, je pense que je mettrais une jolie musique de piano douce par-dessus, à la place de ce que je suis en train de vous raconter. Parce que ça doit être assez pénible. ouais, ah, peut-être ça va me tuer, ce que je suis en train de faire, mais... C'est trop beau. J'espère que vous savourez et appréciez les risques insensés que je prends à conduire d'une main là-dessus. Par exemple, vous voyez, ça... Du coup là j'ai sorti la perche, je vais essayer tant qu'à faire des petits plans rigolos. Je renonce à utiliser la poignée de la GoPro. Euh, en fait, la GoPro plante constamment. Il faut enlever la batterie pour rebooter la GoPro. Donc voilà. Je suis arrivé à la base de loisirs. Il, y a... oh, bah, il est parti. Non, voilà. Il y a des planches à voile. Euh, bon, bah, là, il galère. Mais tout à l'heure, c'était très joli. Euh, voilà. Et moi, je trouve ce spot absolument fabuleux. <rire> GoPro ou pas. <rire> là, je l'ai rebooté. Euh, je pense une dernière fois parce que j'en ai vraiment marre. Surtout que je crois que ça filme, mais ça ne filme pas. Donc, euh, bah, tous les single tracks rouges sympas, vous les aurez pas. La GoPro les a mangés. Mais bon. C'est vraiment une super balade. Et là, je profite qu'il y a un peu de bitume. Il n'y en a pas beaucoup. C'est très très VTT, hein, le Tour. Très très VTT. Pas très gravel. Je ne recommande pas en gravel. À part euh, les acharnés. Ouais. Ils avaient dit euh, route inondée. Ben, ils rigolaient pas. J'allais dire petite accalmie du sentier rouge. Mais euh, voilà, je voulais juste vous montrer à quoi, à quoi ressemblent les, les petits sentiers rouges de terre rouge. Ils sont super sympas. Parfois techniques et là ça va. Allez encore un petit bout de route. Après le VTT, là, ça fait du bien et le paysage là-bas s'annonce assez spectaculaire. Ouais, ouais, bon, bah ça valait le coup. Hein Chaque fois, je galère un peu, j'oublie des trucs. Là, j'oublie mes gants, vous voyez, j'oublie toujours un truc ou deux ou trois. Donc j'étais un peu... machin puis en fait, euh, à chaque fois, les paysages rattrapent tout. <rire> Le soleil qui est en train de passer derrière l'horizon, donc faut que je me magne un peu. J'ai fait beaucoup de photos. Euh... J'ai vraiment été très lentement, parce qu'il y avait des, des passages techniques, et puis des montées un peu dures où j'étais crevé, donc je me retrouve un peu tard là pour entrer. Euh... Mais bon, euh, c'est pas grave. En tout cas, paysages sont... Tu... Euh... Petite vue de la descente jusqu'au barrage, parce que j'estime que voilà, c'est vraiment sympa. <rire> là, tout le monde s'arrête pour faire des photos. Voilà, c'est l'heure de la photo, et vous, vous y avez eu droit aussi. <rire> Je ne sais pas si y a encore quelque chose qui marche sur cette GoPro. et Recommandez-moi une autre caméra d'action, s'il vous plaît. Est-ce que j'en peux plus de ce truc Coquelicot, petit village, spot incroyable encore une fois, euh, c'est vraiment magnifique, ce coin du lac du Salagou. C'est très VTT, donc évitez en gravel le, le parcours VTT, par contre il y a beaucoup de, de FCI ou de pistes équivalentes plus sympas, il y a de la route qui fait bien le tour, faites ça mais si vous avez envie de faire du gravel engagé, de la caillasse pointue, des trucs assez pentus, bah, faites le parcours VTT, honnêtement, vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. <rire> voilà, bah, j'espère que c'était cool pour vous, euh, autant que pour moi. Faites du vélo, payez vos impôts, tout ça, comme enfin, d'habitude. Et je vous dis à très vite. <rire> Ciao